Père éternel, nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom. Toi qui rends ce moment possible. Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es extraordinaire. Tu es glorieux. Tu n'as pas à t'emparer. Merci. Toi qui nous fais la grâce, Seigneur, de passer ce moment avec toi dans la célébration, dans la louange, dans l'adoration. Reçois notre louange, reçois notre célébration, reçois notre adoration. Béni sois-tu, Dieu qui règne d'éternité en éternité. Béni sois-tu, Seigneur. Adorateur, adoratrice, bonjour. Désolée pour ce retard avec lequel nous démarrons, j'ai vraiment eu des, des, des soucis, euh, j'ai eu des soucis et je m'excuse vraiment pour ce retard avec lequel nous démarrons, mais je sais que notre Dieu est présent et je voudrais bénir son nom, je voudrais aussi bénir son nom pour votre vie, vous qui êtes fidèles au rendez-vous, au rendez-vous pour célébrer notre Dieu, pour louer notre Dieu pour l'exalter, pour le bénir, pour le magnifier. Je voudrais m'adresser aussi à ceux qui se retrouvent sur euh, cette plateforme pour la première fois. Je voudrais vous encourager à à ne pas nous quitter, à terminer ce moment avec nous. Euh, chaque jour à la même heure, 21h, heure d'Abidjan. Nous nous connectons des quatre coins du monde entier pour célébrer, pour louer, pour magnifier notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vous invite chaque jour à 21h à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions célébrer, magnifier, exalter, louer, acclamer, glorifier. Ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui nous donne la vie, ce Dieu qui nous garde, ce Dieu qui nous bénit, ce Dieu qui a tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Si vous êtes chrétien, je suppose que, et c'est même certain, que vous avez vos temps d'adoration individuelle dans votre église, euh, tout seul. Mais la Bible déclare qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et donc, c'est pour ça que je voudrais vous encourager à vous associer à nous pour euh, vraiment euh, passer ce moment ensemble, chaque jour à 21h, heure d'Abidjan. Oh qu'il est bon, oh qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Oh qu'il est bon, oh qu'il est doux, Pour des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu descend, La bénédiction en abondance. Car c'est là que Dieu descend La bénédiction en abondance Quand il parle, tout fait silence Quand il se lève, tout se dessine Quand il parle, tout fait silence Quand il se lève, tout se dessine Il est bon, l'Éternel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 quand il se lève, tout se décide. Il est bon, l'Éternel, le Dieu de miracles, de compassion. Il est bon, Jéhovah, le Dieu de miracles, de compassion. Il est bon, notre Dieu. Le Dieu de miracles, de compassion. Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour tes enfants. Tu es bon parce que c'est toi qui leur as donné la vie. Tu es bon parce que c'est toi qui es mort à la croix pour nous. Tu es bon parce que chaque jour tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous. Tu es bon parce que tes desseins s'accomplissent chaque jour dans nos vies. Tu es bon parce que tu es notre bouclier, tu es notre rocher, tu es notre appui, tu es notre consolateur, tu es notre lumière. Béni sois-tu Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Dieu merveilleux, béni sois-tu Dieu excellent, béni sois-tu Dieu extraordinaire. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions. Alléluia, Alléluia, nous continuons, nous continuons en disant Alléluia à notre Dieu, Alléluia à notre Dieu. Il mérite la gloire, il mérite l'adoration, il mérite la célébration. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, allélu. Amen, libérateur, Alléluia, conseiller, Alléluia, Alléluia, man notre appui, Alléluia, notre rocher, Alléluia, Alléluia, Amen, ô oh, ma victoire, Alléluia, mon soutien, Alléluia, Alléluia, man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 célébrons-le, Alléluia, notre victoire, Alléluia, Alléluia, Amen, mon rocher, Alléluia, ma victoire, Alléluia, Alléluia, man. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, acclamons-le, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre abri, notre appui, notre consolation, notre rocher, notre consolateur. Jésus-Christ, notre défenseur, notre abri sûr, nous te célébrons, nous te louons, nous t'exaltons. Qui est comme toi Qui est comme toi Tu n'as pas à pareil dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ô Père des orphelins, défenseur de la veuve Reçois notre adoration, reçois notre célébration, reçois nos acclamations. Toi qui sièges dans la louange, nous voulons te célébrer et nous te célébrons ce soir. Grand Dieu, béni sois-tu d'éternité en éternité. Béni sois-tu. Il oh, faut que je vous donne la signification de ce cantique pour qu'on puisse le chanter ensemble. C'est un cantique embêté qui dit « Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Mais toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es tout pour moi. Tu es mon papa et tu es ma maman. C'est une chanson qui traduit tellement ma vie. C'est une chanson qui parle tellement de ma vie. J'ai connu ce Dieu-là, le Père des orphelins, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui trace un chemin dans le désert. Et quand je chante ce cantique, c'est avec des larmes de joie. Parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jésus est notre papa. Jésus est notre ami. Jésus est notre maman. Jésus est notre appui. Jésus est notre défenseur. Quand nous n'avons personne, Jésus-Christ est là. Quand nous n'avons personne, Jésus-Christ est là. Il est le Dieu qui écoute. Il ne nous abandonne jamais. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons un Dieu qui est notre mère, qui est notre père. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Et n'y ni ca. Ni ni jésus o Jésus au nagnon, et ni qu'est au chaos, et lignon ca. Et lignon ca. Et lignon ca. Jésus au nagnon, et ni qu'est non ca. Et lignon ca. Et lignon ca. Jésus au nagnon, et ni que Dieu et ni en et en et ni et ni inか, et ni en Allez, allez, et ka, oh, ka, oh, ka, ka, ka, ka, ka Jésus au nagnon, ka oh. non Kao, et allez, allez, Allez, Jésus au nagnon, Jésus, les nagnons, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père. Mais Jésus-Christ est tout pour moi. Jésus-Christ est tout pour moi. Il y a de cela quelques années, j'étais étudiante quand je perdais mon père. Et avant ça, déjà j'avais six ans quand j'ai perdu ma mère. Et ma mère, elle s'est suicidée. Je sens le besoin de vous raconter un peu tout ça en quelques mots. Euh, juste prendre quelques temps pour partager cet épisode de ma vie avec vous, adoratrice et adorateur du Dieu Tout-Puissant. Ma mère n'était pas heureuse dans son foyer, n'avait pas le Seigneur la pauvre. Et donc quand les tensions ont commencé dans son foyer, elle n'en pouvait plus. C'était une femme qui était très renfermée. Et pour la petite histoire, elle ne voulait pas elle ne, ses parents ne voulaient pas qu'elle épouse mon père elle s'est entêtée, elle l'a épousé. et puis après il a commencé à avoir tout, toutes sortes de problèmes dans les foyers et ma mère n'en pouvait plus un soir elle a décidé de se suicider et elle s'est suicidée j'avais six ans, je suis l'aîné de ma famille et j'ai grandi avec ça depuis ce jour mon cœur s'est brisé mon âme s'est éteinte et je portais ça ça ne se voyait pas mais je portais ça et j'ai grandi avec cette douleur, j'ai continué à vivre avec cette douleur et j'étais brisée, j'étais tout simplement brisée et des années après, pendant que j'étais étudiante à la fac quand j'ai perdu mon père, alors je me suis retrouvée orpheline de père et de mère, mais avant ça papa était très malade, il avait une maladie incurable, je le savais. Et j'étais chrétienne, Dieu m'avait déjà fait la grâce de le connaître. Et Jésus, vraiment, quand je l'ai connu, il a guéri mon cœur. Le premier miracle que j'ai reçu du Seigneur, il a guéri mon cœur, ce cœur qui était brisé. Et cette douleur et cette souffrance que je traînais, Jésus a guéri mon cœur et il m'a donné la joie, la vraie joie. Et j'étais étudiante quand papa est tombé malade, il avait une maladie incurable. Et je vous assure que j'ai prié de tout mon cœur. Parce que j'étais étudiante, étant l'aînée de ma famille, euh, si papa mourait, ben qu'est-ce qu qui allait se passer alors J'ai supplié le Seigneur, Seigneur guéris mon père, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de l'impossible, tu peux le guérir. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer. Et malgré ça, bon, papa a eu le temps de se convertir. Je lui ai prêché l'évangile, Dieu a touché son cœur et il a donné sa vie au Seigneur. Et malgré mes prières, malgré mes supplications, pourquoi est-ce que je pleurais? Pourquoi est-ce que je demandais au Seigneur de ne pas enlever mon père? Parce que je me disais, mais je n'ai pas de situation. S'il meurt, on fait comment? Mes petits frères sont à l'école, moi-même je suis étudiante, je n'ai pas de situation. La maison dans laquelle on est, c'est une maison qu'on loue. Comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'étais convaincue que le Seigneur allait me répondre favorablement, parce que hey, quand on regarde les faits, il n'y avait pas de raison que mon père pas dans cette situation. Et Dieu m'a répondu, il m'a répondu, mais il m'a répondu selon sa volonté. Vous savez mes frères, quand on prie, quand on prie, le Seigneur nous répond. Il nous répond. Il nous répond soit par le silence, il nous répond en nous donnant exactement ce qu'on lui a demandé, il nous répond en nous demandant d'attendre, ou il nous répond <rire> en nous, en nous donnant une réponse qui n'a rien à voir avec la réponse que nous on souhaitait avoir. Et mon père est décédé. Et c'est comme si la terre, vraiment, c'est comme si mon monde s'écroulait. Seigneur, tu l'as quand même pris. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va arriver Seigneur, les études de mes petits frères. Seigneur, est-ce que je pourrais Seigneur, je suis étudiante. Je n'ai pas de situation. Oh Dieu Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé Oh Dieu Oh Dieu, les larmes aux yeux, les larmes aux yeux, je ne comprenais pas. Comme toi, tu ne comprends peut-être pas en ce moment. Comme toi, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Mais j'ai connu le véritable Dieu. Oh, après cet épisode, j'ai pu dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux, sont Dieu, j'ai connu le véritable Dieu. J'ai connu le Dieu qui pourvoit. J'ai connu le Dieu qui trace un chemin dans le désert. Je ne travaillais pas. Mes frères et sœurs étaient encore à l'école, mais Dieu a pourvu à nos besoins. Je vous assure que jamais je ne suis allé demander 5 francs à qui que ce soit, mais Dieu a pourvu. Chaque fois qu'on a eu besoin de nourriture, Dieu a suscité de la nourriture. Quand j'ai eu besoin de consolation, Dieu nous a envoyé la consolation. Quand j'avais besoin de sagesse pour pouvoir orienter mes frères, pour pouvoir les les soutenir, parce que j'étais la mère, j'étais le père, Dieu a pourvu, Dieu a pourvu, Dieu a pourvu, j'ai vu Dieu, oh alléluia, j'ai vu ce Dieu là, oh alléluia, chaque jour tracer un chemin dans le désert pour moi, il m'a apporté la consolation, il a pourvu à nos besoins, il a été fidèle, il a été glorieux, je lui ai dit Seigneur ma foi, Dieu a préservé ma foi, et il m'a permis de le connaître, vous savez, on peut savoir qui est le Seigneur, on peut savoir qui est le Seigneur parce qu'on lit la parole, parce qu'on médite la parole, mais il y a une différence entre savoir qui il est et le connaître, et le connaître. Parce que le connaître, c'est l'expérimenter. Le, le connaître, c'est le pratiquer. Le connaître, c'est avoir une intimité avec lui. Et j'ai connu ce Dieu-là. J'ai tenu, je m'arrête là, parce que ce temps était temps d'adoration, de célébration. Je m'arrête là pour t'encourager. Pour t'encourager à ne pas baisser les bras. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle, ma sœur. Il connaît ta situation. Il ne t'abandonnera jamais. Tu pries, laisse-lui le choix. Hudson Taylor disait que Dieu donne le meilleur à ceux qui lui laissent le choix. Laisse-lui le choix dans la réponse. Laisse-lui le choix dans la réponse. Et tu vas voir que sa réponse est la meilleure. Parce qu'il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Laisse-lui le choix. Laisse le choix à Dieu de choisir la réponse qui lui convient. Qui lui convient pour toi. Pour toi. Et dans cette situation, tu vas expérimenter ton Dieu. Tu vas l'expérimenter comme tu ne l'as jamais expérimenté. Sa réponse pour toi est elle D'accord, je suis d'accord. Je te donne ce que tu m'as demandé. Bénis son nom. Sa réponse pour toi est elle euh, Attends. Attends ma fille. Attends mon fils. Bénis son nom. Sa réponse pour toi est-elle un silence total Tu ne l'entends pas Tu n'as aucune réponse Bénis son nom Sa réponse pour toi est-elle... Il euh, n'y a rien de... Pas, je je n'ai pas reçu de Dieu ce que j'ai demandé. Je n'ai pas reçu de Dieu ce que j'ai demandé. Bénis son nom Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Aujourd'hui... Dieu a fini par me... Pour, pour, pour faire court le témoignage, chacun de mes frères et chacun, c'est-à-dire... Parce que qu'est-ce qui s'est passé après quand papa est décédé On a quitté la maison qu'on habitait et on s'est retrouvé à Djamé, dans un quartier, si vous voulez, précaire. Nous, on n'avait jamais habité dans un quartier précaire. On, on s'est retrouvé dans des circonstances totalement contraires, à, à, à, à, à, dans, dans un environnement contraire à, à l'environnement dans lequel on a toujours vécu. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Jésus nous a sortis de là et il a permis que chacun aille chez lui. Moi, je suis partie chez moi, Dieu m'a donné mon mari, je suis allée chez moi, il m'a donné un travail. Et il a donné un travail à chacun de mes frères et nous avons quitté chacun la maison. Quel est ce Dieu merveilleux Je vous en supplie, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Laissez-lui le choix, laissez-lui le choix car il sait ce qui est bon pour vous. Et quelle que soit la situation que vous, dans laquelle vous vous trouvez, faites-lui confiance, faites-lui confiance, faites-lui confiance. Je me souviens quand je pleurais à chaud de l'âme, je pleurais à chaud de parce que débousselée, ne voyant rien devant, ne sachant que faire. Je me souviens que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, tu sais, tu sais ma fille, tu sais Georgette, tu as toujours, si tu veux, tu auras toujours des raisons de me louer. Si tu veux, tu trouveras toujours des raisons de me louer. Et si tu veux, tu trouveras toujours des raisons de ne pas me louer, des raisons de pleurer. Si tu cherches des raisons pour me louer, tu les trouveras. Et si tu cherches des raisons pour ne pas me louer, pour te lamenter, tu les trouveras. Je voudrais t'encourager à trouver des raisons pour louer le Seigneur. Parce qu'il y en a toujours. La vie que tu as est une raison suffisante pour le louer. La, la, la, la paix que tu as, le fait de le connaître est une raison suffisante pour le louer. Et tu sais, je vais te donner un secret. Quand je suis au creux de la vague, quand je suis au plus fort de la tempête, oh, la raison que j'ai de louer le Seigneur, cette raison-là qui est infaillible, c'est la croix. C'est la croix. Parce qu'à la croix, oh, tout s'est passé pour moi. À la croix, j'ai été sauvé. À la croix, j'ai reçu la vie éternelle. À la croix, mon sauveur est mort pour moi. La croix est une raison suffisante de le louer. Alors louons-le, célébrons-le, magnifions-le, exaltons-le. Béni soit son nom. Oh Seigneur, je t'acclame. Je t'acclame. Je t'acclame. Je t'acclame. Je t'acclame. Je t'acclame. Je t'acclame. Je t'acclame. Je, je te célèbre. Je te célèbre, je te célèbre. Et n'y en cas, et n'y en cas, allez, et allez, allez, allez, j'ai dit au allez, et allez. Jésus au nagon, et Niketo Kao, et Nignan Kao, et Nignan et Nignan Kao, et Jésus m'a et la joie Quand il a guéri mon cœur, il a guéri mon âme, et il m'a donné la joie. Cette joie-là qui est indépendante de toutes circonstances, c'est avec Jésus que je l'ai expérimentée. C'est avec Jésus que je l'ai expérimentée. Et je voudrais ce soir que nous puissions bénir notre Dieu pour la joie qu'il nous donne. Le monde cherche la joie. Le monde cherche la joie dans toutes sortes de choses. Le monde cherche la, la joie pardon, dans la drogue, à travers la drogue. Le monde cherche la joie à travers le sexe. Le monde cherche la joie à travers les amis. Le monde cherche la joie à travers toutes sortes d'éléments, de circonstances, d'événements. Mais nous, nous avons la joie, la vraie joie. Cette joie-là que personne ne peut nous enlever. Et cette joie-là qui est indépendante de, des circonstances. Béni sois-tu, Seigneur, pour la joie que tu me donnes, pour la joie que tu donnes à mon frère. Merci parce que tu remplis notre cœur, tu remplis notre âme de joie. Et si ce n'est pas le cas pour toi, oh, que le Seigneur te remplisse de sa joie, sa joie qui est indépendante de toutes circonstances. Aujourd'hui, j'ai la joie dans le cœur. Aujourd'hui, j'ai la joie dans le cœur. Aujourd'hui.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 Jésus me donne sa joie aujourd'hui. Yahweh me donne la joie aujourd'hui. Le Seigneur me donne sa joie aujourd'hui. Jéhovah nous donne sa joie aujourd'hui. Yahweh Dieu nous donne sa joie aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd j'ai la joie dans le cœur. Aujourd'hui, j'ai la joie dans le cœur. Aujourd'hui. J'ai la joie dans le cœur aujourd'hui, J'ai la joie dans le cœur aujourd'hui. Yahweh nous donne sa joie aujourd'hui, Jéhovah nous met sa joie dans le cœur, L'Éternel nous met sa joie dans le cœur, Le Seigneur nous donne sa joie aujourd'hui.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 la joie dans le cœur aujourd'hui, alors je célèbre mon Dieu, alors je loue mon Dieu. Alors je glorifie mon Dieu, le Seigneur nous donne sa joie aujourd'hui. Jéhovah nous donne sa joie aujourd'hui. El Shaddai nous donne sa joie aujourd'hui. Notre Dieu nous donne sa joie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la joie dans le cœur. Aujourd'hui, j'ai la joie dans le cœur. Aujourd'hui. J'ai la joie dans le cœur aujourd'hui. J'ai la joie dans le cœur aujourd'hui. La joie du Seigneur est ma force. Adorateur, adoratrice, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Dans la détresse, la joie du Seigneur est notre force. Oh, dans le régé, la joie du Seigneur est notre force. Quand les gens nous rejettent, la joie du Seigneur est notre force. Devant toutes sortes de défis, la joie du Seigneur est notre force. Devant les attaques de Satan, la joie du Seigneur est notre force. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner cette joie, pour renouveler cette joie en nous lorsqu'elle s'éteint, lorsqu'elle s'atténue. Parce que cette joie-là, elle est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Alors chantons, chantons, chantons, célébrons notre Dieu pour la joie qu'il nous donne. Bénissons-le pour la joie qu'il nous donne. Acclamons-le pour la joie qu'il nous donne. Célébrons-le pour la joie qu'il nous donne. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force.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 m'a libéré, Amen, libéré, puis j'ai la victoire, libéré, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus Christ, ma foi m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ta force. La joie de Yahvé est notre force. Notre force est dans la joie du Seigneur. Libéré, libéré, Christ nous a libéré. Amen. Libéré, nous avons la victoire. Amen. Libéré, du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus Christ car il nous a libéré. Alléluia. Alléluia. Alléluia, notre force est dans la joie du Seigneur. Ah Alléluia, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Alléluia. ah trae eda la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 Libéré, libéré, Christ m'a libéré, Amen, ah, libéré, lui j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Adorateur, adoratrice, nous avons été libérés du péché et de son pouvoir. Notre Dieu nous a libérés du péché et de son pouvoir. Je voudrais continuer et nous encourager à tenir ferme dans l'adversité. Tenons ferme dans l'adversité. Tenons ferme, tenons ferme, tenons ferme. Je ne sais pas par quoi tu passes, adorateur et adoratrice. Mais ton Dieu est là, il veille sur toi. Ses regards sont sur toi, il ne t'abandonnera jamais. Je voudrais nous encourager à tenir ferme dans l'adversité. Tenons ferme dans l'adversité. Et nous allons continuer avec ce cantique. Le signal de la gloire, le signal de la victoire, paraît à nos yeux. Nous allons le chanter, parce que c'est vraiment un cantique qui traduit cela. Le signal de... La victoire déjà brille aux cieux. Alléluia, adorateur, adoratrice, tenons ferme dans l'adversité. Je voudrais vraiment vous encourager. Vous savez, parfois, quand la tempête s'élève, parfois, quand l'orage gronde, <rire> parfois, quand la terre s'ébranle, oh, c'est pas facile, c'est pas facile, mais tenons ferme. Parce que le signal de la victoire déjà brille aux cieux et la couronne de la gloire paraît à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux, la couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je vais répéter ces paroles. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire.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 je lutte à genoux, que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Ô oh, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, adorateur, la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Ô oh, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est l'âme, les voici le secours. Dans nos mains, prenons l'épée, qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Ô oh, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. J'aimerais bien répéter le dernier couplet qui dit « Rude et longue, elle a melé Rude et longue, elle a melé Rude est peut-être ta vie en ce moment. Longue est peut-être ton attente en ce moment. Rude est peut-être l'épreuve par laquelle tu passes en ce moment. Voici le secours. Dans nos mains, prenons l'épée qui vainquit toujours. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. » Cette épée, c'est la parole de Dieu. Cette épée, ce sont les promesses de notre Dieu. Cette épée, ce sont les promesses de notre Dieu. Je me souviens, quand, je, quand, quand papa est mort et que c'était difficile pour nous, je me souviens. La parole qui, qui, qui, qui, qui n'arrêtait pas de battre dans mon cœur, c'était « Il est le père des orph orphelins. Il est le père des orphelins. Je sais que j'ai un père. » Je sais que j'ai un Père Seigneur, si malgré tout ça, tu connaissais la situation, tu savais qu'il était notre appui, il était notre rocher, et tu savais que sans lui, vraiment, <rire> il n'y avait pas, <rire> il n'y avait rien. C'est vrai que j'avais de la famille, j'avais des parents, j'ai des amis, et je bénis Dieu pour cela, parce que Dieu a utilisé chacun, et chacun a été là. Mais un Père serait un père et je me retrouvais sans Père. Mais mon Père Céleste était là, mon Père Céleste était là. Et cette parole-là, elle a été l'épée, elle a été l'épée qui m'a permis de rester debout. Rude et longue, elle l'a meulée, voici le secours. Dans nos mains, prenons l'épée qui vainquit toujours. Rude et longue, elle l'a voici le secours. Dans nos mains, prenant l'épée, qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Ô mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Nous allons faire quelque chose. Si vous avez vos Bibles à côté, je vous invite à soulever vos Bibles. Oh, je vous invite à soulever vos Bibles. Prenez, prenez vos Bibles, adorateurs et adoratrices. Prenez vos Bibles. Et comme des soldats que nous sommes, parce que nous sommes des soldats, nous sommes des soldats, nous sommes les soldats du Dieu vivant, nous sommes des soldats de la main du Christ, et nous restons debout. Et notre Père nous fait la grâce de rester debout, Quel que soit vents et marées, nous restons debout, et nous resterons debout, parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui règne d'éternité en éternité. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. En avant, marche, marche, marche, marche, marche, marche. Adorateur, adoratrice, est-ce que tu as ta Bible en main Est-ce que tu as ta Bible en main Oh, nous allons rendre les honneurs militaires à notre Dieu. Oh, nous allons rendre les, les honneurs militaires à notre Dieu. Alléluia Est-ce que tu as ta Bible Est-ce que tu as ta Bible Comme un soldat, lève-toi et rends les honneurs militaires à ton Dieu. La Bible dans une main, dans ta main droite. Marche En avant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 Soldats de Dieu, adorateurs, adoratrices, soldats de Dieu, adorateurs, adoratrice, oh, devant l'épreuve, devant la tempête, devant les moqueries, devant les rejets, restons debout, combattons à genoux, combattons à genoux, car notre Dieu est tout puissant, alléluia, est-ce que vous êtes debout pour le roi des rois <truits> Rue des langues est mêlée voici le secours.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 Est-ce que vous avez vos Bibles, adorateurs et adoratrices Oh, est-ce que vous avez vos Bibles Est-ce que vous avez vos Bibles Oh, pas! nous sommes en train de célébrer, nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train de louer le Seigneur. Rendons les honneurs militaires à notre Dieu. En avant, marche Que l'ennemi...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 Oh, mais nous, nous luttons à genoux, nous combattons à genoux et nous combattons dans la victoire. Nous sommes la seule armée. Oh, qui combat, nous combattons dans la victoire parce que notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est victorieux. À genoux, à genoux, nous combattons. Oh, soldat de Dieu, relève-toi et suis tes larmes. Et suis tes larmes parce que tu combats dans la victoire. Ton Dieu est vivant, il est puissant.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 je t'implore, je lutte à genoux, des acclamations, des acclamations, des acclamations s'élèvent, s'élèvent devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Nous acclamons notre Dieu, nous célébrons notre Dieu, nous célébrons le chef de notre armée, oh le chef de notre armée, le chef de notre armée, le capitaine en chef. Le général des généraux. Oh, le Dieu de victoire. Le vaillant héros. Le vaillant héros. Le grand combattant. Le grand combattant. Le grand combattant. Le grand combattant. L'excellent combattant. L'excellent combattant. L'excellent combattant. combattant. Celui-là qui a dépouillé. Oh qui a dépouillé, qui a dépouillé l'enfer pour nous, qui a dépouillé Satan pour nous. Oh celui-là qui a fait capituler l'ennemi de nos âmes. Oh acclamons, acclamons adorateur, adoratrice, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Adorateur et adoratrice, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Oh, acclamons, acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons notre Dieu. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être exalté. Béni sois-tu Seigneur. Oh Seigneur, ton peuple t'acclame. Ton peuple t'acclame. Tes enfants t'acclament. Oh chef de l'armée, tes enfants t'acclament. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes au garde-vous. <rire> oh Jésus-Christ de Nazareth, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu glorieux, béni sois-tu. Béni sois-tu papa, béni sois-tu papa, béni sois-tu papa. Nous allons terminer avec ce chant du chanteur Denver. C'est un chant qui dit, Jésus-Christ ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné et je sais que c'est la vérité. Oh, prenez vos bissa, le bissa, parce que moi j'ai mon bissa ici, le bissa c'est cet instrument, c'est une queue de bœuf qu'on prend pour louer et pour adorer. Donc moi j'ai mon bissa ici, nous allons adorer et nous allons célébrer Dieu avec le chant Denveu avec le chant Denveu parce que je sais que jamais, jamais il ne nous a abandonnés, jamais il ne nous a abandonnés et c'est la vérité. Alléluia, Alléluia, bénissons Dieu, bénissant notre Dieu, il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré magnificence en saint nom glorification en saint nom alléluia rakacha babareke cheke de babaroko choko de babakeke de de de de babaroko choko de babakeke de de de de babaroko choko de babakeke de de de de babaroko cheke de babaroko choko de babakeke de de de de babaroko cheke de babaroko choko de babakeke de de de de basaka rakacheke de babaroko choko de babarikeke cheke de babaroko choko cousou babarikeke cheke de de de de bénis sois-tu seigneur bénis tu jésus Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifique. C'est grâce à Dieu aujourd'hui qu'on a tous retrouvé le sourire. jamais abandonné. Oh! oh à la gueule. C'est la la gueule. you ya la gueule. ou la à A la Ça! Ça! Eh! Ça! I don't know how to I agacé Ah, Il est le tout-puissant. Le Dieu véritable. L'éternel des armées. Oh. Hey! Asuna. Asuna. Asuna Asuna. la euh, euh, America, America, America. Oh, américain, américain, américain. Oh, parle lago, l'air. Oh, aussi. Il oh, on y a des Oh, sou. Oh, parle lago. Ah, Oh, zip. Ah. Ah. Ah. Ah. Oh, Ah. là à tout cela, à Adorons Jésus, adorons Jésus, célébrons Jésus. À tout cela, à à Oh, oh, dit oh, oh, oh, oh, oh, oh, dit la Ziku. Ayo Merci Seigneur pour mon frère. Merci Seigneur pour ma soeur. Nous te célébrons, nous te louons, nous te magnifions. Oh, la Goya au sénat. Ayo, Ayase. Ayo, y'a. Ayo, Ayo, Ayo, Ayo, Adorateurs et adoratrices, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Oh, vous avez rendu à Dieu ce qui lui est dû, c'est-à-dire l'adoration, la célébration. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Passez une très belle nuit, que la main de Dieu soit sur vous, que l'Éternel vraiment vous accompagne, qu'il garde vos familles, qu'il vous garde cette nuit, et que vraiment demeurez bénis, demeurez bénis. Allez, je vous embrasse très, très, très, très, très fort. Et rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bonne nuit. Coucou. Je vous fais de gros, gros, gros bisous, bisous, bisous, bisous. bisous. Et ça a été un honneur et une joie pour moi de passer ce moment avec notre Seigneur, avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye, bye. Allez, au revoir. Je vous embrasse très très très fort. Au revoir, au revoir.